Ça sont sent les dans passes. passes. a Ghoulam, bien, bien, bien servi sur le côté. côté. Il, a Il a tenté, bien Il a joué. joué. Il met le mot à tête. Attention à la Bien repoussé par le, le gardien. Oui, en s'entend. Ce sera ça le, sera pas le pas premier pas corner du match. Oh, C'est bien joué. C'est joué. C'est joué. C'est joué. C'est C'est C'est c'est un poisson ce duel cherche la profondeur. Et l'équilibre. La passe dans la profondeur. Tout ce que je c'est une meilleure l'espace bon, du gardien quelle, quelle inspiration, inspiration. donc Et il va, va vite vite sur, sur ce côté, côté. il envoie le bon ballon dans le de bon la Gaz. Allez les gars, c'est maintenant que ça, ça, va ça va se décider, décider le... il faut tout donner. Il cherche son, son coéquipier, qu qu est qu pire. quel timing de l'interception. Il a centré, c'est bien, bien de nous. Charlie, Ça va être très gentil. ils ont été faits à la différence sur cette action. Bien joué à droite, les vite à son profondeur pour Chaud et la porte s'est réservée sur le qui va mettre comme début comme si je